Ah oh, Trouver des bonnes affaires immobilières sur Internet, c'est super difficile. Il n'y en a plus, les, les professionnels ont tout pris, c'est impossible. Vous l'avez déjà entendu celle-là hmm Certainement dans la bouche de quelqu'un qui vous conseille de ne pas vous lancer dans l'immobilier. Eh bien, je suis Stéphane Dibari, j'investis principalement dans l'immobilier en Belgique. Je suis l'auteur du blog Imostart.fr, lancez-vous facilement dans l'immobilier, même en Belgique. Et je vais vous prouver qu'aujourd'hui, on peut toujours... Trouver de bonnes affaires sur internet. Comment Simplement, je me suis lancé un défi. Pendant deux mois, je vais vous sortir une vidéo toutes les semaines en vous montrant une bonne affaire sur internet. Je vais chercher des bonnes affaires, les trouver et les partager avec vous pendant ces deux mois. Je vais vous montrer que c'est très facile de trouver de bonnes affaires. J'ai déjà tourné quelques vidéos, donc je le sais déjà. Il y a de petites perles là-dedans. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ne pas rater les vidéos et sinon le mieux c'est maintenant de passer derrière l'écran on va commencer directement alors voilà vu que c'est la première vidéo j'ai décidé de faire simple j'ai choisi une ville que je connais bien c'est une ville en Belgique qui s'appelle Charleroi cette ville est ici au sud de Bruxelles entre Mons et Namur voilà alors nous allons faire un petit zoom sur Charleroi voilà alors c'est une ville où nous avons des hautes écoles et universités donc hein, plusieurs campus, l'Université de Mons, l'Université du Travail, la haute école louvain en il y a encore le centre universitaire donc clairement une ville où on peut faire de la location étudiante. On va zoomer un tout petit peu plus, ici vous avez un shopping center cinéma ici vous avez un énorme shopping center aussi et le centre, le centre, de ville avec les cafés. Voilà. Les deux biens que nous allons euh, évaluer aujourd'hui se trouvent un ici, dans ce coin-ci, donc pas très loin du centre, et l'autre juste ici au nord, donc pas très loin de ce shopping center et des universités. Donc voilà les deux premiers biens euh, une maison de rapport à Charleroi et une maison de rapport à Charleroi. Alors, j'ai fait simple. Donc, je vous l'ai dit, Charleroi, c'est une ville que je connais. Donc, j'ai simplement, euh, tapé dans le moteur de recherche, euh, immoblant.be, euh, maison de rapport à Charleroi. J'ai mis en dessous de 400 000 euros. Et j'ai commencé à, à, faire un filtre. j'ai trouvé, donc, ces deux maisons-ci. Donc, cette première maison-ci qui se trouve au nord de Charleroi. Alors, Comment est-ce que j'ai déjà fait le filtre pour déjà choisir ces deux maisons-ci Alors très très important, quand vous cherchez sur internet, il faut avoir les loyers. Si vous n'avez pas les loyers, vous ne savez pas faire euh, l'estimation. Donc soit c'est dans l'annonce, soit vous devez le demander. Et alors la règle d'or, c'est celle-ci. Un an de loyer, donc un an de loyer, 12 mois de loyer net, sans les charges qui sont à charge du locataire, doit être plus élevé que 10% du prix d'achat. En gros 10 de rentabilité nette au minimum Voilà. et ça se trouve très bien on va voir l'ensemble ici voilà donc ici nous avons une petite maison de rapport à roi c'est une maison de rapport donc avec trois appartements 400 450 et 480 donc on est à 1330 euros par mois de charges, les compteurs sont individuels donc c'est 1330 euros de loyer pardon pour les charges sont hors charge, donc c'est le locataire paye lui-même son de gaz, électricité euh, donc euh, 1330 fois, euh, fois 12 donc ici on est à 15 960 15 960 on est plus élevé que 10% 250 000 on peut continuer alors justement continuer bon voilà on sait déjà que les chiffres on va pouvoir travailler les chiffres maintenant petit, euh, petit passage rapide sur les photos on regarde rapidement comme on voit ça a l'air propre du parquet euh, des murs des portes simples voilà euh, châssis en bois meublé un peu à l'ancienne euh, voilà ça c'est une photo super importante, c'est la photo de la douche. Vous voyez qu'il n'y a pas de moisissure, il n'y a pas de traces d'humidité, vous avez un bain, une douche, donc déjà très très bien. Ici la photo de la cuisine, vous voyez chaudière individuelle, encore une fois aucune trace d'humidité de saleté. On continue donc living. Voilà, là, là on voit la photo chez les gens. Encore une fois, voilà, ça c'est un autre appartement. Encore une fois, regardez bien les coins les murs, regardez bien les plafonds, pas de traces d'humidité. Tout ça, bien entendu, il va falloir vérifier sur place, il faut, il faut bien entendu visiter, c'est bien. Ici, encore une fois, là, ce sont les châssis en PVC. Voilà, je vous passe les photos, autre cuisine, encore une fois, aucune trace d'humidité. Donc ici, on est dans, voilà, dans une petite petite maison divisé en trois entités locatives. Donc voilà, description, euh, trois appartements importants en ordre urbanistique. Donc on sait déjà, c'est du prêt à l'emploi, c'est du prêt à la location, c'est dans son jus, on peut louer ça tel quel, pas de travaux, pas de division, pas de rénovation, on est prêt. Donc c'est clairement aujourd'hui on, on se focalise sur ça, sur les, les biens prêts. Alors on va passer directement euh, à mon petit dossier d'investissement en Excel. Parce que maintenant, il faut voir les chiffres. Premier, donc le prix, le revenu cadastral qui nous est donné donc, ici. Donc euh, je crois qu'il nous donne le revenu cadastral. Ici, si il ne me le donne pas c'est il me le donne ici. Alors, voilà, on le rentre dans le dossier ici. Revenu locatif mensuel, 1330 euros. Alors ensuite, on va passer ici aux estimations de charges. Alors, le prêt compte immobilier, une fois que vous avez rentré le revenu cadastral, c'est quelque chose qui est calculé automatiquement en charge. Euh, moi, je calcule mon assurance euh, automatiquement 40% dans mon loyer. Donc, c'est généralement ce que j'ai comme assurance. Donc voilà. Au gaz électricité TV, le locataire paye lui-même ses charges. Taxe particulière annuelle pas spécialement de premier abord, voilà. Charge mensuelle, moi je mets toujours 10% de gestion, donc voilà, j'ai 10% de charges pour gérer l'immeuble. Euh, vous n'êtes pas obligé de les comptabiliser, moi je préfère comptabiliser toujours 10% de charges dans les dans, dans calculs. Euh, voilà, tout le reste est l'estimation, Vous avez comment on ventile tous les frais notaires, mais on va repasser ici. Voilà, donc on a un prix de base. Dans ce fichier, donc, j'ai des possibilités d'optimisation, comme je vous en parle dans d'autres vidéos. Dans ce cas-ci, on ne nous touche pas. Donc, on fait vraiment euh, l'achat de base, quoi. Donc, un achat de base avec les frais de notaire de base. Donc, on est en Belgique. Voilà, nous sommes en Belgique. En Royaume-Uni, on a 12,5% de euh, frais d'enregistrement. Donc, les frais d'enregistrement ici, c'est 12,5%. Tous les autres frais annexes qui sont calculés automatiquement. On arrive à un coût total d'achat de 176 000. On rajoute 5 000 euros de travaux. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, toujours ajouter les travaux, avoir un prêt-travaux, c'est quelque chose qui vous permet d'étaler vos paiements sans devoir demander à la banque un étalement, un étalement des paiements au départ. C'est automatique avec un prêt-travaux. Donc, leur demander un prêt-travaux facilite la négociation. Et puis, que vous achetez quelque chose, il y a toujours un petit peu de travaux à faire, de rénovation, ne serait-ce que changer de Voilà. on arrive à 180 à Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ce fichier, voilà, donc euh, j'ai mis dans ce cas-ci que j'avais une possibilité d'apporter 26 700 euros. Voilà. Donc comme j'ai cette possibilité, je vois que après 100 de ce travaux, ça passe, je suis ici au vert, donc tout ce qui est au vert, c'est ce qui passe. Ce qui veut dire que le projet est bon. Et donc dans ce cas-ci, si j'apporte euh, si 2700 euros, et je peux choisir donc, ma quantité à 100% du, du, du taux, donc aucun problème pour avoir le prêt à la banque, on est juste à 100%, j'ai pris un taux fixe de 2,35, normalement on est en dessous de ça sur 20 ans, ce qui me donne une mensualité euh, avec travaux de 810, et donc un cash flow par mois de 261 euros. Ici, vous avez les rentabilités, donc la rentabilité euh, totale. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a rajouté toutes les charges du prêt, on n'est plus à 10% de rentabilité, mais à 7,08%. Ma rentabilité cash flow, c'est euh, ma rentabilité, mon cash flow, par rapport à ce que j'investis en cash. Donc, voilà. donc ici, sur l'argent que je sors de ma poche, si je le me mets à la banque, il me faudrait un, un taux de 11 76% pour pouvoir... Euh, rentabiliser comme je le rentabilise ici donc jusque là sur papier super projet donc projet totalement viable maintenant beaucoup se posent la question voilà si je veux investir en apportant zéro où est-ce qu'on va en apportant zéro là ça devient beaucoup plus serré alors vous voyez ici que, que ce qui a changé c'est ici et donc en Belgique euh, il faut emprunter 125%. On l'a vu dans d'autres vidéos, on n'est pas à 110% comme en France, on est à 125% pour avoir un prêt total. Alors ici, les... la somme négative, c'est ce que vous auriez en poche après avoir emprunté. Ne la prenez pas en compte parce que ça, ça va rentrer dans des frais annexes, assurance caution donc, on va dire que vous empruntez à 125%, avec les travaux, vous êtes plus ou moins gros, mais c'est faisable. Et on voit ici que si vous arrivez à avoir un prêt sur 20 ans de 1,8%, vous êtes totalement dans, le vent. totalement dans le vent. Maintenant, encore une fois, vous voulez quelque chose de beaucoup plus facile à faire. pendant 25 ans, tous les marqueurs sont ouverts pour un emprunt total. Donc vous savez que si vous allez à la banque avec ça, vous pouvez créer un dossier, qui intéressera les banques. Tous les indicateurs ici de la colonne sont au vert. Vous avez vous avez un cash flow donc ici on va, on va prendre ici un 2,35 aussi euh, sur 25 ans donc à 849. Donc vous avez toujours du cash flow positif même si vous empruntez à 100%. Donc voilà premier projet. Ben, on a déjà trouvé une bonne affaire. Ceci est déjà une bonne affaire. On va très rapidement la comparer avec ma deuxième bonne affaire qui est celle-ci une maison de rapport à Charleroi, beaucoup plus cher mais cette fois-ci, on a sept logements en ordre d'urbanisme. Donc, là, on, nous avons, euh, studio à l'avant, studio à l'arrière, donc on parle de studio, court jardin, entre sol, un studio, et ensuite, les deux autres étages, on a trois cotes. Cotes, ça veut dire chambre d'étudiants. Donc, on a euh, trois chambres d'étudiants avec cuisine commune pour les trois. Voilà. Donc, on a, au premier étage, on a une chambre, la cuisine commune, les douches et le sites commun. Et au deuxième étage, on a les deux, autres, les deux autres, chambres. Voilà. Encore une fois, on a tous ces revenus que vous voyez ici sont charges comprises puisque ce sont des chambres d'étudiants. Donc là, on nous charge comprise. Et le vendeur a gentiment fait le décompte pour nous, 2810 euros hors charge. Donc, vous verrez, on est à 3760, je crois, de loyer desquels il ne compte que 2810 euros en charge on retourne encore 2810 euros x 12 on était à, voilà, on était à 33 720 on est aussi au-delà de 10% projet qui est viable on peut déjà on peut aller plus loin alors allons plus loin dans ce projet euh, on va jeter aussi un coup d'œil ici voilà vous voyez les murs ici les photos donnent un peu moins envie donc clairement ça c'est du meublé, donc là on est dans une... des chambres d'étudiants, des petits studios, donc on nous meublait euh, Vous voyez ici les, les meubles ne sont, sont pas super attrayants, donc on, on est vraiment dans un système, oui bon il y a quand même du travail à faire, celui-ci n'est pas aussi clé en main que l'autre. Si vous voulez bien le rentabiliser, il va quand même falloir donner un coup de peinture, changer de mobilier, faire de belles photos, donc un tout petit peu plus de travail, voilà. Maintenant, par contre, celui-ci a un avantage sur l'autre. J'ai été voir, donc ici je prends euh, tous les biens d'annonce, et là ça me donne une information, voilà, le bien a été ajouté il y a 5 jours. Donc ceci est tout nouveau sur le marché. Ça veut dire que vous êtes un des premiers dessus. Aussi beaucoup plus facile. Donc ça, c'est euh, un truc positif à prendre en compte. On va aller dans les fichiers maintenant pour celui-ci. Alors celui-ci a grosse différence. Encore une fois, euh, revenu cadastral, je l'ai pris de l'annonce. Et ici par contre dans l'évolution des charges, on va aller ici. Il y a. J'ai pris les revenus locatifs nets, donc je n'ai pas compté au gaz à internet. Ça, c'est quelque chose que vous devez revenir une fois que vous avez décidé ce bien m'intéresse. Ne pas faire ça, ne pas avoir confiance au vendeur. Demandez-lui bien toutes les charges pour l'année passée. Donc, tout, toutes les factures et faites-vous-même la somme des charges pour voir si vous arrivez bien en un montant. Ici, vu que pour aller plus vite, je prends ces 2800, donc je mets zéro dans ces charges-ci. Par contre, gros détail, les taxes. Ce sont des chambres d'étudiants. Alors, il faut savoir qu'en Belgique, les chambres d'étudiants, surtout en région wallonne, ils vous demandent une taxe pour, euh, une taxe annuelle. Et donc, la taxe à Charleroi est de 190 euros par chambre d'étudiants, 190 euros x 7, 1330 euros. Donc, c'est une taxe qu'il faut intégrer ici dans vos charges annuelles. Bien sûr, personne ne vous le dira, mais il faut, il faut le savoir. Renseignez-vous dans, dans, les villes, quelle, quelle est la taxe à payer pour mettre des logements en location immobilière. La gestion, je prends encore une fois 10% directement. Alors, dans mes calculs, par contre, ici, je vous ai dit, il y a des travaux à faire. Donc, on est à 20 000 euros de travaux à faire. J'ai compté, il y a 7 logements. Je mets un peu moins de 3 000 euros par logement de travaux. Donc, un coup de peinture, changer les meubles, on arrive à 20 000 euros. Et nous allons vérifier où nous en sommes pour aller cash flow. Là, Bon, mais on va commencer avec 53 000 euros de, de cash, hein, tout simplement pour avoir le, tous les voyants ouverts pour le prêt à 100 Donc, il faut que vous ayez 53 000 euros de cash en main, vu le prix d'achat et le prix des travaux, pour vous permettre un prêt à 100 Dans ce cas-là, on a un bon cash-flow, 389, on a une rentabilité sur le cash-flow. Euh, de 8%, ça va, c'est moins bon que l'autre. Et la raison pour laquelle c'est moins bon que l'autre, c'est tout simplement cette petite, euh, ce petit détail de ces taxes. Vous voyez, si j'enlève ces taxes, on est aussi à 10%. De rentabilité sur les cash flows et une rentabilité nette euh, sur le prix total de 7%. Pourquoi ces montants-là Parce que ce sont deux biens qui sont mis en agence, les agences savent ce qu'elles font, elles savent qu'un investisseur ne regardera pas spécialement le bien avec des chiffres qui sont plus mauvais que ceci. Donc, N'oubliez pas que les agences sont là aussi pour essayer de vendre le bien. Donc elles cachent certaines choses. Et là, ce bien-ci, c'est clairement cette taxe qui va nous tomber Parce qu'avec cette taxe-là, ben voilà, le cash flow descend à plus que de 8%. On a une rentabilité qui descend aussi de 7%. Mais surtout, le gros problème de ce bien, même s'il a l'air génial de prime abord 8% c'est pas mal du tout. 7% de rentabilité nette, c'est vraiment pas mal. Mais... Une fois qu'on arrive ici, mais ben voilà, si on met zéro en apport à cause de cette taxe, on n'a on pas les voyants ouverts pour le prêt, à, le prêt total. Donc ça peut être intéressant pour la personne qui a envie d'investir de l'argent et qui a 50 000 euros. Pour quelqu'un qui veut faire un prêt total, ben voilà, c'est fini. Soit il faut faire baisser le prix, soit il faut trouver un moyen d'avoir des loyers plus élevés. Alors, on... On est en train de comparer deux biens, donc clairement, euh, clairement euh, cette solution est beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus intéressante. Et alors, euh, autre chose qui, qui est super intéressant avec ce bien, donc c'est clairement ce bien-ci qui gagne aujourd'hui, Voilà, ça c'est le bien d'aujourd'hui. C'est celui-ci et euh, d'ailleurs je vais contacter le vendeur pour avoir plus d'informations parce que ce bien est réellement intéressant. Donc si vous regardez la vidéo juste après que je l'ai postée, ben voilà, vous avez, vous avez, vous avez l'adresse ici, n'est-ce pas? Et vous avez, euh, les contacts ici. Donc, c'est Fourneau, voilà. C'est, euh, Bureau d'Expertise Fourneau. J'ai déjà regardé un petit peu. J'aime bien toujours quand je regarde un bien d'aller voir comment il est mis en, en valeur sur, sur le, chez le vendeur. Voilà. Donc ici, très sympa. Euh, quelque chose qui est super intéressant quand vous regardez ceci, n'est-ce pas? Un appartement, deux chambres. Vous avez un appartement, deux chambres ici à l'étage. Ce qui veut dire que cet appartement-ci, vous pouvez encore augmenter sa rentabilité en le mettant en colocation. Et ici, qu'est-ce que vous avez à l'étage Un appartement, trois chambres. Donc non seulement vous avez une bonne affaire en main, mais en travaillant dessus, en regardant comment la mettre en colocation, par exemple, une colocation ben c'est facile hein. ici vous avez un loyer à 450 vous, vous mettez euh, déjà tout, tout, tout simple tout simple pas cher du tout 2 fois 250 charge à part donc pas charge comprise encore une fois ici on pas en charge comprise 2 fois vous, êtes, vous montez ici euh, hop vous avez gagné 10% ici de, de, de loyer 3 chambres ben, vous mettez 3 chambres euh, à même 200 euros la chambre vous êtes à 600 euros quoi au lieu de 480 donc donc on gagne on gagne ici donc 120 euros on gagne ici 50 euros uniquement en passant de la colocation de la colocation pas chère euh, regardez ce que ça donne dans ici si on, on rajoute 170 euros ici donc on est à 1500 voilà vous avez une rentabilité maintenant de 8% boum un cash flow qui monte à euh, à 400 euros tout de suite c'est c'est un avantage énorme donc ici on a un cash flow sur ce gain-ci qui coûte uniquement 150 000 euros à l'achat en l'ayant mis en colocation qui est euh, plus, plus élevé que le cash flow de celui à 320 000 voilà à 340 euros cash flow donc très clairement super super bonne affaire cette, cette, cette affaire ici donc voilà vous avez appris un comment trouver des bonnes affaires donc comment commencer à filtrer et une fois que vous avez filtré Cherchez comment optimiser le bien, parce que, encore une fois, une bonne affaire, c'est vous qui l'a créé. Là, c'est déjà une bonne affaire à l'achat. Donc, très clairement, téléphonez et comprenez pourquoi le vendeur veut vendre, quelles sont les raisons de la vente. Autre chose que vous devez savoir, c'est qu'ici, on est, en ordre urbanistique, pas de permis de location, pas de taxes pour le petits logements, Donc, parfait. Euh, voilà. Super bonne affaire. Super bonne affaire. Donc, J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, donc, je vais vous mettre aussi le post du blog sur le blog pour euh, vous permettre avec les liens, comme ça vous pouvez directement voir ceci, euh, euh, voir les liens et les screenshots du fichier Excel. Encore une fois, merci et à la semaine prochaine pour deux autres comparaisons et la prochaine bonne affaire.